Rappelez-vous, un groupuscule de Sentium fuit leur monde natal, pris avec l'immense désir d'en apprendre plus sur les Forerunners. Rappelez-vous, ils rentrent en guerre contre les Sangheli et alors qu'ils s'apprêtent à gagner, leur proposent une alliance fondant les bases de l'Alliance Covenant. Ils continuèrent à traverser l'espace, rencontrant des espèces, les assimilant à l'Alliance de Force. Rappelez-vous, avant même de les rencontrer, les Sunshiams connurent la vérité sur le lien entre les humains et les Forerunners. De peur que cette race encore inconnue leur fasse de l'ombre, ils ordonnèrent leur éradication, propre et simple. Mais imaginez Les Sunchem ne prirent pas connaissance en amont de l'existence des humains et de leur place dans la galaxie. Le monde Harvest est trouvé par les Covenants et attaqué. La planète subit une vitrification partielle avant qu'un message des hauts prophètes ne soit envoyé aux humains, demandant une capitulation. L'UNSC répondra négativement et se battra. Après une dizaine de mondes perdus en une poignée de semaines, la proposition d'intégration de l'Alliance leur est à nouveau proposée. Et cette fois-ci, face à la suprématie alienne, les humains capitulent et signent le Traité de l'Union, devenant membres de l'Alliance Covenant. De nombreux soldats sont envoyés sur Grande Bonté et sur les navires de l'Alliance. Imaginez À bord des installations Covenant, les soldats en poste se font mutiler par les brutes, mais un certain respect naît déjà entre les humains et les élites. Imaginez De nombreuses colonies humaines se détachent de l'UNSC pour lutter contre les covenantes et les règles qu'ils imposent. Pour montrer leur bonne foi, l'UNSC envoie ses Spartans 2 combattre les plus grandes forces insurrectionnistes. Mais un jour, alors que les Spartans venaient de tuer le docteur Catherine Alcée dans son laboratoire sous la Basse Ward sur ils découvrent d'étranges coordonnées. Imaginez Loni décide d'envoyer ses meilleurs hommes en secret sur place et découvre l'installation 04. La Blue Team de Spartan 2 découvre et libère alors par inadvertance le Flood. Linda mourit la première. Face à cette menace, John 117, Kelly 084 et Fred 104 parviennent à faire exploser partiellement l'Alo. Seul le Spartan 117 sort vivant en Langsward de ces événements. Imaginez Furieux, après avoir découvert la mission secrète de Lonnie, une guerre éclate au sein du Covenant. Lonnie ayant découvert la vérité sur les halos, refuse alors de suivre la doctrine des Hauts-Prophètes. Une guerre éclate alors en plein cœur de la flotte Covenant. Ayant découvert la vérité de la bouche des humains, les élites se lient à eux. Imaginez La galaxie tout entière est tombée dans une guerre sanglante. Mais, en pleine possession de leurs moyens, les humains et les élites renversent les Covenantes et tuent les Hauts-Prophètes. Dans un pacte de paix, les humains et les élites, comme chaque autre race, retournent sur leur monde natal. Jusqu'au jour où une nouvelle menace s'éleva depuis Sanghelios, le monde natal élite, Julem Dama. La morale de cette histoire c'est que finalement, le destin finit toujours par trouver son chemin.